Alors, connaissez-vous l'outil Solide de SketchUp C'est un outil qui est présent depuis de nombreuses années dans les versions de SketchUp. Je ne sais plus à quelle version exactement il est apparu. Mais on ne l'utilise pas souvent, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, il peut permettre de modéliser des choses qu'on aurait du mal à modéliser avec des poussées tirées habituelles. Quoi. Donc l'outil Solide, c'est celui-là. On le fait apparaître avec un clic droit Solide ou dans la barre d'outils comme d'habitude. Il est là et on va pouvoir prendre deux objets solides, on va voir ce que c'est qu'un solide, et soit les fusionner, les séparer, faire des trous dedans, etc. Les uns vont soustraire aux autres, un peu comme des emporte-pièces. Euh, sur les autres logiciels 3D, on appelle ça en général des booléens ces fonctions-là. Donc là, sur SketchUp, c'est du solide. Alors, un solide, c'est ça. C'est un objet groupé et qui n'a pas de trou, ni d'arêtes au milieu, d'arêtes mal placées qui ne sert à rien, etc. Donc ça, c'est un solide. Je vais essayer de faire une sphère et vous savez à quel point c'est pas pratique de faire une sphère sur SketchUp. On fait d'abord un cercle, puis un deuxième. On vient, hop, faire quelque chose comme ça. Et avec le premier, on fait suivre le deuxième. Alors, comme ça. Voilà. Je retire les arêtes là, sinon il va considérer justement que c'est un défaut et que c'est pas un solide. Donc, clique sur ma sphère, il y a plus rien. Donc, j'en fais un coup. Il y a des extensions qui nous font des sphères en un clic, hein, pour info. Hop, je vais enchevêtrer un peu les deux, les imbriquer comme ça pour vous montrer un peu ce que, à quoi ça sert. Elle, je vais la garder enfin, je vais en faire une, une copie sur le côté. Je vais sélectionner ma sphère plus le carré et je vais venir ici sur soustraire. Soustraire, ça soustrait la première forme à la deuxième, ce qui fait que je me retrouve avec ça. On va faire une autre opération. Là, je sélectionne la sphère en premier. L'ordre de sélection est important. Ça. Je fais la sphère en premier, le cube en deuxième. Et là, je vais faire euh, un découpé. Ben, découpé, en fait, il n'a pas soustrait, mais il a laissé l'empreinte dans le deuxième. Je reviens en arrière avec des CTRL Z. Si je prends le cube en premier, que je prends la sphère après et que je fais découper, là, c'est la sphère qui va être découpée. Tac. Et qui va avoir l'empreinte du cube. OK euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, on a opération diviser. Diviser, ça va nous laisser une partie intermédiaire, la partie des deux, des deux solides qui se joignent justement. On voit que ça, c'est la partie où ils se sont rejoints. Et puis, on a le union. Alors, union, tout simplement, ça va faire une, une fusion des deux objets. Hein. Je fais comme ça, je prends les deux, je fais fusion, union, pardon. Parmi les objets, un ou plusieurs ne sont pas des solides. Ah, ben là, le problème arrive, c'est qu'à force de triturer cet objet-là, ben, il n'est plus considéré comme un solide. Il n'est plus assez parfait, il n'a pas des, des arêtes et des points assez parfaits pour faire des solides. Donc, je vais le faire avec deux sphères. Si je fais ça avec deux sphères, que je fais union, euh, comme ça, pardon, union, voilà, là, ce n'est plus qu'un seul et même objet, auquel je peux essayer de ramener un troisième objet, Et là, on va essayer de faire une soustraction, si tant est qu'il est encore considéré comme un, comme un solide. Soustraire, ouais, ça marche. Et voilà les formes que je peux modéliser. Alors, évidemment, c'est plus utilisé pour faire des découpes dans des charpentes, euh, pour faire des objets avec euh, des, des trous, des, des, des perçages multiples. Hein. Voilà, on peut faire quelque chose de beaucoup de très géométrique. Si je prends un solide comme ça. Hop, je crée un groupe. Ensuite, je fais des espèces de tubes. Tac. Ça, j'en fais un groupe, je vais le monter là, et je vais le monter comme ça, euh, quatre fois. Et ça, euh, je vais le dupliquer, pareil, un certain nombre de fois. Voilà. Tous ces objets-là, je les prends, et j'en fais une union. Donc ce n'est plus qu'un seul et même objet. Maintenant, je sélectionne le deuxième, et je fais une soustraction. J'attends un petit peu, parce que là, les calculs peuvent être un peu longs. D'ailleurs, je vous conseille de sauvegarder votre fichier avant de faire ça parce que ça, ça bug régulièrement quand même. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà, on peut faire des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus précises. Que, enfin, et puis surtout on milieu du temps. L'outil solide, voilà, je vous invite à fouiller un petit peu, à voir comment ça marche. Et puis moi, je vous retrouve dans un prochain tuto. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, euh, de commenter, et puis de partager. Et puis je remercie encore tous les, tous, les soutiens Tipeee euh, qui me permettent de faire quelques tutos comme ça de temps en temps et de passer du temps. A bientôt, ciao